Dans le logiciel Firefox qui permet d'aller sur internet, il est possible de regarder ces historiques en cliquant sur historique, afficher l'historique, et donc là on voit aujourd'hui, et ça nous permet de savoir en fait tous les sites que l'on a consultés. Il est possible également de faire une recherche pour retrouver spécifiquement un site à travers des mots clés.